Bonjour Victor Nous sommes heureux de te recevoir euh, sur le, la chaîne d'Academia Christiana. Merci, moi de même. Alors, est-ce que déjà, en quelques mots, tu peux te présenter euh, à nos spectateurs Alors Oui, euh, Arnaud Robert, 51 ans, enseignant dans le supérieur, euh, fondateur et animateur euh, de la web radio Méridien Zéro, qui en est, je ne sais plus, euh, 11 ou 12, euh, 12 années d'existence, il faudrait qu'on vérifie. Euh, militant depuis très longtemps, euh, euh, également euh, à me questionner sur les évolutions de notre mouvance, sur nos actions, sur les vecteurs d'activité qui doivent être les nôtres, sur les changements qui s'opèrent euh, au plan sociétal et, euh, et l'influence qu'ils peuvent avoir euh, sur notre avenir en termes euh, très clairement identitaires, sociaux, politiques, géopolitiques. Alors, Arnaud, tu fais partie des, des formateurs d'Académie Christiana et, euh, et également sur, sur Méridien Zéro, tu abordes souvent un, un concept qui, je crois, est, est de ton élaboration, euh, que tu appelles le continuum de gestion autoritaro-libérale. Oui. Comme s'il s'agissait finalement du paradigme dans lequel notre 20e, fin 20e, 21e siècle euh, est le paradigme sur lequel, on va dire, l'ensemble de l'humanité euh, semble évoluer. Alors, peut-être pas effectivement l'ensemble, il y a, à mon avis, des zones qui sont hors, euh, hors de, la, on va dire de la de la, contingence capitalisto-libérale mondiale. Euh, L'expression continuum de gestion autoritaire libérale c'est probablement forgé chez nous, mais je n'en euh, tirerai pas une paternité pure et, et sûre. Il est très probable, d'ailleurs, qu'on ait lu des choses qui nous aient amenés à, à la développer. Qu'est-ce qu'on entend par là C'est très simple. Euh, on entend... Euh, qu'à partir d'un certain niveau de gestion dans euh, les structures euh, qui forment euh, le pouvoir autour des États et des grandes entités non étatiques de type GAFAM et autres, se crée euh, une empathie ou des systèmes empathiques, alors qu'ils peuvent être concurrentiels. Euh, L'oligarchie n'est pas un, un monobloc, il peut y avoir des groupes qui se frottent, il y a des frottements oligarchiques qui sont parfois même très durs. On en voit en ce moment, on on a vu ces dernières années beaucoup. On reviendra dessus, je pense tout à l'heure à, à maintes reprises. Hein. L'élection de Trump a été l'occasion de les voir d'ailleurs se manifester. Mais que si, si cette, on va dire, cette espèce de, de, de réunion de grandes familles oligarchiques est menacée, à ce moment-là, ils ont un réflexe, euh, ce qu'on appelle aussi l'hyperclasse mondialisée, c'est-à-dire un réflexe de préservation de leur domination, et ils sont prêts à établir des règles de gestion à l'échelon mondial pour se maintenir et faire perdurer un modèle qu'il aurait évidemment gagnant. Qu'est-ce que ça implique, ce continuum de gestion autoritaro-libérale Ça implique de lire non plus en termes idéologiques et politiques les trames qui sont proposées au peuple et aux masses, mais d'essayer de voir derrière ce que recouvrent les réalités de pouvoir dans les États. On peut dire par exemple que la Chine est un pays communiste. Bon, ok. On peut dire que Xi Jinping est en train de recommuniser idéologiquement la Chine. Et c'est une réalité. Euh, en tout cas, le parti communiste est très actif depuis 3-4 ans pour réintroduire un certain nombre d'éléments euh, marquants du, euh, du marxisme-léninisme-maoïsme euh, dans sa version la plus récente. Mais... Est-ce que Xi Jinping est réellement un communiste Est-ce que le pouvoir chinois est réellement communiste Est-ce que le pouvoir chinois est réellement dans un applicatif pur et dur du Petit Livre Rouge ou de la Sainte Bible marxiste qu'est le capital Absolument pas. Bon. Donc Xi Jinping est quoi Xi Jinping est un élément de la domination chinoise oligarchique. C'est un homme qui a à peu près 130 ou 140 millions de dollars de fortune personnelle. C'est drôle pour un... Un président du Parti communiste, hein, du, voilà, du comité central, pardon, et c'est quelqu'un qui poursuit des buts de domination capitalistique et, et avec une teinte très nationale, bien entendu. Mais la Chine étant une civilisation, c'est national et impérial, on va dire. Hein. Euh, et donc, on peut considérer que la Chine aujourd'hui est dirigée par un des éléments de la continue, du continuum de gestion autoritaro-libérale, et que M. Xi Jinping a plus à gagner à ne pas tuer les États-Unis, le contraire idéologique du communisme, le, on va dire le berceau capitalistique protestant, etc., il n'a bien sûr pas intérêt à tuer, parce que c'est un partenariat oligarchique. Et tous les gens qui nous disent depuis 30 ans qu'il va y avoir une guerre entre la Chine et les États-Unis, à mon sens, je peux aussi me tromper, mais à mon sens font une erreur fondamentale, c'est qu'ils ont une lecture idéologique capitalisme, communisme ou post-communisme chinois, très nationaliste, etc., au lieu de voir les systèmes de, je dirais de, de, de poids, de contrepoids, d'enclavement de, euh, réciproque qu'ont ces deux entités euh, qui ne peuvent pas vivre l'une sans l'autre à l'heure actuelle. D'ailleurs, on reviendra peut-être sur le, le conflit euh, et l'invasion russe et le conflit en Ukraine. Je pense que ce sont deux acteurs majeurs aujourd'hui qui, euh, qui jouent d'ailleurs... Euh, en arrière-fond et à petit bruit, des choses très, très importantes sur ce plan. Donc c'est effectivement au-delà des idéologies, au-delà des régimes, au-delà des modélisations politiques, une classe des castes qui se reconnaissent et qui se cooptent et qui adoptent des modes de gestion qui sont euh, parfois concurrents, mais surtout à euh, euh, avisés de, euh, voilà, de, de maintenance d'un pouvoir, d'une espèce de chape, au reste, et de manière très triviale, si on veut visiter quelques très bons lycées privés de Suisse, on s'apercevra que les jeunes oligarques chinois y côtoient les jeunes oligarques saoudiens, russes, américains, et que tous ces braves gens font leurs études au mêmes endroits et prennent très tôt l'habitude de se connaître. Voilà. Donc cet hyper-pouvoir, au-delà des idéologies, fait que, effectivement, depuis une quinzaine d'années, je fais partie de ceux, modestement, qui ne croient plus, pour le moment à des renversements par le haut de ce système post-capitaliste, post-libéral, on l'appelle comme on veut. Beaucoup de gens aujourd'hui dénoncent même l'idée qu'il y a une forme de libéralisme. Ça n'est pas très grave. L'idée, c'est qu'il y, voilà, y a un comité directeur qui s'entend très très bien. C'est ça ce continuum. Alors justement, dans, dans l'expression le, dans hein, autoritaro-libéral, euh, on a évoqué donc cette, cette dimension libérale liée au libre-échange, liée, liée au, flux de, au flux de capitaux, de la mondialisation, mais on a connu un peu un chamboulement, quand même, ces trois dernières années, avec euh, les différentes crises sanitaires, en particulier celle du Covid, et peut-être celle qui se profile devant nous sur les, les, les années à venir. Oui. Et c'est instauré une dimension autoritaire. Hein. Mmh. On voit que la Chine est l'exemple <rire> même de ce pays qui euh, développe tout un système de surveillance, de contrôle des populations, d'ingénierie sociale. Mmh. Qu'est-ce que ça t'évoque, justement, cette, ce basculement Est-ce qu'on entre dans alors, un nouveau moi, monde Est-ce que c'est juste une erreur de parcours Pour moi, ce n'est pas un basculement. C'est euh, la manifestation... Euh, alors, ce n'est peut-être pas l'étape fidèle, mais c'est une des dernières étapes de monstration de ce qui est en de ce qui est en gestation depuis 30 ou 40 ans, même plus longtemps, du côté de Palo Alto, du, voilà, de, de, de tous ces braves gens euh, qui travaillaient sur les, les, euh, la, la psychosociologie, euh, euh, la PNL, le Mind... j'ai oublié le terme, enfin bref, le reality building, tous ces, toutes ces expressions américaines, qu'on a vu germer dans les années 90 au enfin éclore en partie avec le storytelling américain qui s'est mis en place autour de Bush, père et fils, mais qui progressivement est devenu un moyen de bien gérer les choses selon ceux qui les gèrent, c'est-à-dire surtout pas nous. Un mode de gouvernance en fait. Oui, ben, en fait c'est le, le grand paradoxe de la postmodernité, c'est la démonstration que les États autoritaires sont plus efficaces pour gagner de l'argent que les pseudo-démocraties. Et donc tout le monde va adopter la technique la plus payante, et la technique la plus payante, c'est celle de raccourcir les échelons de pouvoir, de se passer du débat. Euh, et donc finalement, moi je trouve que la période est plutôt sympathique et positive, parce que beaucoup de masques tombent. On, on pouvait encore, il y a 30 ou 40 ans, nous bassiner avec, euh, avec le théâtre démocratique, euh, électoral, etc. On y reviendra aussi d'ailleurs. Mais... On va commenter les résultats, j'imagine. On pouvait, on pouvait nous, nous déployer ce paravent en nous disant, vous voyez, non, quand même, ça existe, ça marque, ça fonctionne. Maintenant, on sait, on sait que quand M. Euh, euh, euh, euh, Véran, qui est en fait la voix de M. Macron, déclare qu'il n'y aura jamais de passe vaccinale et que 4 mois après, on l'a, on sait qu'on est dans un système autoritaire où, à un moment, on fait ce qu'on veut, voilà. Il n'y a pas de réclamation de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Et en plus, il y a l'exclusion sociale, dont tu parlais très bien, que la, Chine a, que la Chine est en train de systématiser pour des besoins aussi de cohérence. Il y a un milliard et demi de personnes. Pour des besoins de cohérence et de sécurité, elle a beaucoup de mal d'ailleurs. Hein. Ce n'est pas tout bleu, ce n'est pas tout beau. Mais euh, ce contrôle social qui est assuré et par la peur, et par la domination, et par l'humiliation, euh, on le voit se déployer. Moi, je crois que c'est très bien. Parce qu'enfin, on voit ce qu'ils ont en tête pour nous. Pendant très longtemps, ils nous ont cajolés, maternés. Maintenant, ils nous mènent à la baguette. Donc, je trouve ça même plus sain, je, je crois. Voilà, euh, on, on sait, on connaît le menu. Hein. Voilà, on ne on peut plus être dupe. Et, et les gens qui continuent à nous dire « Oui, mais il y a quand même la possibilité de répondre par les urnes, par les associations, etc. » Ben voilà... Je, je crois qu'on n'a plus grand-chose à leur dire. D'ailleurs, ils sont perdus eux-mêmes. Je crois qu'ils sont, ils sont, ils se sont reprogrammés -re euh, à, à un récit un peu au Derline. C'est sont... vrai, il euh, y, y a à la fois cette dimension euh, que la, la, la domination euh, semble plus éclatante, mais il y a aussi euh, une dimension quand même de, de storytelling qui fait ouais. que les populations adhèrent quand même dans l'ensemble oui. euh, à ce discours. Alors, avec des modélisations très intéressantes, euh, c'est-à-dire que... Euh, on fait appel euh, à des sentiments tout à fait primordiaux dans un premier temps. Hein. La peur, magnifique. C'est un des plus grands leviers de l'humanité. Je paraphraserai euh, notre ami euh, Machiavel, hein, qui, euh, alors, je n'ai plus la phrase exacte en tête, mais en, en gros, qui euh, arrive à instiller la peur chez les gens, détient, euh, voilà, euh, détient le contrôle de leurs âmes, ou quelque chose comme ça. Mais c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que, euh, cette, si on prend par exemple tout, tout le déroulé du Covid, ça a commencé par la peur. La plus grande peur. Les, des, des centaines de milliers de morts, c'était, pour, pour les fans de série, c'était Walking Dead en trois semaines. Voilà, on devait retomber à Mad Max pour les plus anciens de ma génération. Je sais qu'il y en a qui ont beaucoup aimé ces moments dans le désert avec ces courses de voiture. Mais voilà, plus rien. Tout allait tomber et, en gros, c'était nous, nous, le pouvoir, on va vous sauver de ça. Enfin, on va essayer de vous sauver de ça, d'ailleurs. Ils étaient très prudents là-dessus. Bon, une fois que la peur a été installée, ben c'est fini. Après, tous les autres récits qui se greffent sont des récits de domestication, d'autodomestication et de domestication, une domestication euh, qui sont euh, montés sur la peur de l'avoir, la peur de le transmettre, la peur d'en mourir, la peur de mal faire, la peur d'être un mauvais citoyen. Donc on travaille sur, en, en permanence là-dessus. On a, on a d'ailleurs euh, des réceptions qui sont tout à fait diverses. Euh, il me semble que dans les vieilles démocraties protestantes du nord de l'Europe, on a eu un peu plus de mal avec cette peur et avec ces, ces systèmes d'obligation. Il faudrait se penser, pencher là-dessus. Je n'ai pas regardé ça en détail, mais je, je pense à la Suède ou même chez les Allemands. Il y a quand même eu une réception de ces affaires de, de, de, de, de domestication et d'humiliation collective, de stress collectif qui était moins bien reçue. En tout cas, les réactions ont été plus importantes. Et euh, nos, nos voisins allemands n'ont surtout pas eu, par exemple, la règle du kilomètre, dont tu te souviendras sûrement, ou des 100 kilomètres. Parce que les camarades allemands qui m'écrivaient à l'époque me disaient « Mais qu'est-ce qui vous arrive, les mecs <rire> Vous pouvez faire combien en ligne droite ?» Enfin, ils se moquaient de nous. Je salue ici les gens de Junger qui se sont bien marrés. À l'époque, effectivement, ils avaient un peu enfin, moins de contraintes. Mais moins de contraintes parce que quotidiennement, déjà plus dans l'autodiscipline et l'autorégulation, de la social-démocratie allemande, dont on connaît le, le modèle un peu ordo-libéral, très, très costaud. Donc il ne faut pas se leurrer non plus. Euh, il y a, dans cette épidémie, il y, a, il y a beaucoup de choses. Il y a un, y a un virus que je crois, certains ont, ont manifesté comme étant celui de l'anthropocène, c'est-à-dire véritablement un, un, un virus qui est un, un emblème de ce que nous sommes, Hein, qui circulent à la vitesse de la marchandise, qui se capitalise très très vite, avec des, des vaccins qui n'en sont pas, hein. c'est sérum expérimental phase 3, faut-il encore le rappeler, et, euh, et je dirais une monétisation virale qui intervient quasi planétairement, euh, tout comme d'ailleurs le contrôle intervient quasi planétairement. Euh, je reste toujours ébahi, quand je prends cinq minutes pour y réfléchir, de me dire qu'on a réussi à mettre 4,5 milliards de gens chez eux, en quelques semaines. C'est euh, probablement l'une des plus grandes, manœuvres, plus grandes manœuvres coordonnées de l'histoire de l'humanité. C'est à n'en pas douter un grand virage et un, un, grand, un grand mouvement. Et en même temps, eh bien, je crois que beaucoup de, des oligarchies qui, euh, qui ont... Alors, je ne remonte pas sur la genèse du virus, même si euh, on sait qu'aujourd'hui, on a quand même des faisceaux euh, d'explications qui tendent à montrer que c'est quelque chose qui a été construit. Euh, mais même d'origine naturelle, ce qui est intéressant, c'est de se dire que cette, cette viralité a généré une, ce que j'appelle un opportunisme prédateur. C'est-à-dire que même ceux qui n'étaient pas préparés se sont dit c'est une occasion magnifique pour, euh, bah pour serrer les boulons, pour contraindre, voilà, pour contraindre les gens, les foules. Et euh, vous le savez, euh, les spectateurs le savent, tu le sais, nous croisons aujourd'hui des gens, enfin moi j'ai vu une dame hier dans un supermarché, en gants chirurgicaux et masques, voilà. Bon. Et que dire à ces gens-là Que dire à ces gens-là Elle doit sûrement cavaler derrière sa quatrième dose. Que dire à ces gens-là euh, C'est fini, je crois qu'ils ont pris le tunnel de l'autodomestication permanente, avec euh, d'ailleurs des effets générationnels euh, assez intéressants à regarder dans les courbes, alors que euh, le variant qui, je crois, est B5 ou bab 5 là, en ce moment, euh, ne répond pas à la, au vaccin est en échappement par rapport aux vaccinations. La couverture vaccinale, dite vaccinale, la couverture, enfin, en tout cas, la couverture de sérum euh, lui, échappe, enfin, lui permet de s'échapper totalement. Donc, on est, euh, on est dans un décollement de réalité, on est dans une dystopie qui est très... Enfin, on cauchemar d'éveiller, mais de manière très intéressante, c'est-à-dire qu'on apprend aussi beaucoup de notre environnement humain. Euh, quand il y a 15 ans, ou même 10 ans à la radio, euh, nous disions, je pense ici à... À Gérard Vaudan ou aux émissions qu'on faisait avec M. Crampon, on disait qu'on estimait à peu près que 20 ou 30% de la population ne répondait plus aux, stimulus, euh, aux stimuli pardon, minimaux d'un être humain verticalisé. Bon, on était très très loin du compte, en fait. Hein. On s'aperçoit que le Gaulois réfractaire est euh, tout sauf une réalité. Voilà. Il, y a, il y a eu probablement plus de réfractaires en, en Suède qu'en France. C'est assez drôle, d'ailleurs. Euh, donc il y a peut-être des vikings réfractaires ou même des, euh, du white trash réfractaire aux états unis hein, avec des mecs qui sont arrivés euh, euh, au pied de parlements euh, d'État euh, avec les flingues en disant on ne portera pas le masque, on ne va pas se confiner tu vas nous laisser travailler quoi. Euh, donc dans le libertarisme américain euh, anglo-saxon, il, il y a protestants encore une fois, il y a, il y a quelque chose de, de l'ordre de la liberté intrinsèque qui a, qui a fait un peu bugger la matrice pas complètement, mais euh, je remarque que nous avons été d'excellents élèves. Voilà. Donc, il y, y a un laboratoire de domestication avec cette épidémie. Il y a euh, une formidable intoxication mentale qui, à mon avis, est bien supérieure à celle du virus. Voilà. Et qui fait qu'on a l'impression, effectivement, de, de, de, de cauchemarder, veiller euh, de marcher au milieu de zombies, de marcher au milieu de gens morts vivants, probablement, ou d'une altérité pure. C'est-à-dire que ceux qui nous environnent ne sont plus nous. Il faut en être tout à fait conscient, je crois. Euh, je je n'irai pas jusqu'à faire de la psychologie de base d'étage, mais je me rends compte, dans mon entourage enseignant à l'université, que ceux qui ont admis, qui étaient parmi, d'ailleurs, les plus révolutionnaires, je pense ici, Quelques collègues ex-situationnistes ou, euh, ou frodo marxistes très en guerre, y compris d'ailleurs contre le wokisme, y compris contre le Black Lives Matter, ce qui était très très très dur, se sont totalement éteints après trois piqûres. Voilà. N'ont plus manifesté de volonté de... Alors, et les quelques collègues avec qui euh, je partageais la joie de ne pas être injectés, euh, sont... nous nous sommes fait gentiment ostracisés, puis personne voulait écouter ce discours de... On ne va pas plier là-dessus. Euh, et c'est intéressant de voir à quelle vitesse, d'ailleurs, on a euh, la honte, pour ceux qui ont compris que, voilà, en se mettant dedans, ils se mettaient aussi en dedans et en dessous de leur propre humanité, comment la honte a chassé ce sujet. Donc plus personne ne parle, c'est un non dit social. Je, il y a quelques semaines, je dînais avec une amie médecin qui me racontait, qui qu a la trentaine, la quarantaine, qui me racontait qu'elle fait... Euh, quatre fois par an, des dîners avec, avec ses collègues médecins de ville, euh, des environs, une dizaine, douzaine de médecins. Et, euh, et c'est un sujet dont plus personne ne parle. Le Covid, la vaccination, les effets indésirables, les problématiques de Pfizer, les scandales tout autour. Et elle me dit, au milieu du repas, on nous dit, tiens, il y a un médecin dans tel bled, il était bien portant, puis il s'est effondré à 50 ans dans un footing. Voilà. Et ne... c'est quand même dingue, il y en a beaucoup en ce moment de crise cardiaque. On a là des gens qui ont fait médecine et qui s'interrogent de manière tout à fait benoite, tout à fait ingénue sur ce qui peut se passer. Donc on a vraiment lavé les cerveaux. Moi, je crois qu'on apprend beaucoup aussi de cette période. Elle est passionnante. Je sais que ça peut être un peu surprenant, mais moi, je trouve la période passionnante. Alors, justement, un peu dans la continuité oui. de, de, cette, de, cette grande, de ce phénomène d'ingénierie sociale mmh. à grande ampleur, euh, on est passé à un autre récit, qui est celui euh, de la guerre en Ukraine. Euh, et ce qui était euh, incroyable, c'est que ça se faisait dans les mêmes proportions, dans les mêmes quasiment modalités, hein, du jour au lendemain, finalement, on passait du, du badge euh, « je suis vacciné » au badge « je soutiens l'Ukraine ouais. ». Euh, alors, il y a cette dimension d'ingénierie sociale, on peut la réévoquer, enfin, on vient, on vient de le faire, j'ai l'impression que ça procède ouais. un peu quand même, du, du, du même euh, de, la, de la même opportunité, on va mmh. dire, de de tests des populations, de, de, de, de, de, de, on va dire, de tests grandeur nature, de la, de la capacité à, à, à développer un message. Et puis il y a quelque chose un peu, je pense, de, de prométhéen, de, de galvanisant, même pour les médias. De se dire finalement on est capable de, de, de, de transformer complètement euh, l'ensemble de l'opinion. Ça doit en, être terriblement en enivrant. Euh, voilà, enivant. Je pense que pour certains ça doit être terriblement enivrant. Et puis pour d'autres c'est le déroulement d'un programme hum. plus que autre chose, donc c'est bon, pas forcément enivrant. Oui. Et puis, il euh, y a derrière, en gros, on va dire, la, la dimension médiatique du conflit, euh, une sorte quand même de... Bah, une, une vraie guerre, quand même, ah euh, oui. avec des vrais enjeux. Extrêmement euh, violente Qui oui. semble ouais. bousculer euh, l'équilibre, si tant est qu'il y a... Il y a toujours une forme d'équilibre. En, en tout cas, oui, c'est un chaos euh, qui va créer un autre ordre. Voilà. Alors, on est certain. Si ordre il y a derrière, mais en tout cas, il va recomposer. Dans ma génération, je suis né en 89, donc euh, voilà, recomposition, fin de l'histoire. Mm -hmm. euh, la mondialisation va, va enfin euh, unir euh, l'humanité euh, dans, une, euh, dans une, euh, un ordre, justement. Un récit qui était déjà une prophétie, hein, on le sait très bien. Enfin. Qui se voulait autoréalisatrice, mais qui ne s'est pas réalisée ah. pour d'autres raisons. Mais euh... Alors, on a eu le 11 septembre, mmh. euh, on a euh, voilà, le, le, le choc des civilisations d'Huntington, et là, on a renouveau de la guerre en Europe entre euh, des puissances et on n'imaginait plus finalement la guerre sur notre continent. Ouais. Euh, elle pose beaucoup de questions. Déjà, est-ce qu'on pourrait évoquer en quelques lignes, même si je pense qu'à l'heure actuelle, il y, a, il y a des éléments qui nous échappent encore, oui. euh, euh, les conséquences possibles mmh. euh, d'un point de vue géopolitique en termes de reconfiguration Alors, pour, pour, pour évoquer les conséquences possibles, avec toutes les, euh, euh, on va dire toutes les préventions qu'il faut effectivement mettre... Euh, Là-dessus, euh, mon, mon camarade euh, Michel Drac dit souvent que, au bout de quelques mois euh, euh, de prospective, on finit par s'amuser et on, on, on, fait, on fait de la science-fiction. On déroule des scénarios et, et c'est très amusant, très nourrissant, mais ça n'a plus aucune valeur euh, euh, d'analyse. Euh, donc il faut faire très, très attention. Et d'ailleurs, je pense très honnêtement qu'il n'y euh, a pas beaucoup de petits malins aujourd'hui qui pourraient nous parler de l'état du monde d'ici trois mois. Ou au-delà des trois mois, peut-être. Et cinq, six mois, économiquement, on peut y penser. Mais au-delà, ça tient vraiment. C est, c est, qu est Ce qui que... qu montre déjà, quand même, qu'on on est quand même sur, un, sur un, quelque chose ou l'imprévu. Euh, et... Alors, oui et non. Parce que euh, j'ai quand même envie de, de, de repositionner cette guerre dans la continuité du Covid et de dire que le Covid n'a pas suffi à. à si on reprend ce que dit d'ailleurs le camarade Schwarz, n'a hein, pas suffi à marteler le grand reset, enfin à l'accomplir. Et je pense que la guerre est un autre levier extrêmement efficace euh, d'assise de nouvelles modalités de fonctionnement. Voilà. Alors ça, j'aimerais qu'on évoque ça dans un deuxième ouais. temps, mais déjà ouais. peut-être parlons un peu euh, au moins de ce qu'on pourrait dire, voilà, avec toutes les précautions euh, ouais. déjà prises, d'un point de vue géopolitique, qu'est-ce que ça peut créer, bah, cette question, alors, cette question la, de l'OTAN Alors, première, la première chose, c'est qu'il euh, va falloir remercier M. Poutine, qui aura probablement, dans l'histoire, été le meilleur allié de l'OTAN. Je veux dire, avait, si l'OTAN n'avait pas existé, je crois qu'il l'aurait inventé. C'est-à-dire que, je rappelle quand même les mots de, de notre euh, petit chose président euh, Macron, il y, a, on est un peu, il y a un peu moins de trois ans, l'OTAN était en état de mort cérébrale, si mes souvenirs sont bons, hein, ou de mort imminente, je ne sais plus, enfin bref. Et c'est vrai que sous l'impulsion de Trump, on avait euh, lourdement levé le pied aux États-Unis, désengagé des troupes, des moyens, euh, notamment des moyens aériens, euh, désengagé euh, des moyens financiers énormes euh, qui avaient été réaffectés ailleurs, dans l'appareil américain de défense, et euh, effectivement, l'OTAN commençait à la jouer de plus en plus piano, euh, avec une injonction permanente de Trump, qui était de dire, Européens, défendez-vous. Commencez à apprendre à vous défendre. Euh, ce qui n'était pas sans nous procurer une joie certaine, à nous, quand même. On disait, enfin, on arrive à un début de possibilité de maturité euh, sur un plan européen, bref. Euh, là, cette guerre, elle a... Peu importe, après on parlera des, des déclencheurs. Hein. Euh, mais euh, si on fait abstraction des déclencheurs, et ce qu'on considère au bout de quatre mois euh, sur le terrain, c'est que eh ben, l'OTAN est omniprésent, il est renforcé, tout le monde veut y rentrer, tout le monde veut y adhérer. Y compris des gens qui avaient fait de la neutralité, type la Finlande, un système géopolitique. Et euh, une position qui leur donnait même, euh, on va dire, un certain aura, une espèce de, de résonance un tout petit peu différente. Bon, bah ben là, tout le monde cavale dans les jupes de l'OTAN, euh, je, je perçois quand même des, des, des bascules qui sont effectivement, euh, à mon avis, aussi anthropologiquement très très lourdes chez les Slaves. Il euh, y a un divorce dans le monde slave qui est très clair. Alors, ça ne veut pas dire que les, Slaves, les autres Slaves aiment les Ukrainiens. Hein. Les Polonais ne sont pas tombés amoureux de leurs voisins ukrainiens. C'est un vieux contentieux historique. On ne va quand même pas laver le linge sale en cinq minutes. Mais par contre, je note quand même que dans la mouvance, notamment nationale, nationaliste polonaise, il y avait beaucoup de gens qui étaient très fans de Poutine. Il n'y en a plus aucun. Euh, je peux dire à peu près la même chose de la Croatie, la même chose en Hongrie. C'est un, ouais, un peu plus partagé en Hongrie, on va dire. Euh, Bulgarie aussi. Enfin voilà, il y a un fort sentiment de défiance en disant il ne va pas nous, nous faire redevenir soviétiques. C'est ce qu'on entend quand même. Il y a des tas de gens qui disent. Ben, on ça ne va pas recommencer, C'est fini ça. C'est, enfin, les gens pensaient que c'était fini. Bon. Donc là aussi, il y a une ligne de fracture qui est, euh, qui est tout à fait intéressante. Il y a, euh, il y a que cette invasion. Peu importe ce que les gens pensent de la nation ukrainienne. Ben, je suis désolé, mais cette guerre-là hein, la, l'a fait naître, à mon avis, au sens politique du terme. Euh, C'est, ce conflit coagule les Ukrainiens comme jamais. Euh, quand on regarde les sondages euh, depuis le début des années 2010 en Ukraine, on était plus ou moins fans de l'Ukraine selon sa position géographique et sa langue, pour être très honnête. Là, vous avez des gens, euh, des régions euh, à quasi 100%, je pense à, à Kharkiv ou à Kherson ou d'autres, ou même à Métilipol, hein, des gens qui, sont, qui ont quitté les villes en disant... Alors je sais qu'il y en a, les pro-russes me diront, oui, mais d'autres, on les a accueillis à bras ouverts, certes. Et moi, j'ai vu quand même des gens ukrainophones à commencer à prendre, euh, russophones commencer à prendre l'Ukrainien en disant « je suis ukrainien voilà. ». Euh, ce qui est intéressant parce que finalement, c'est aussi cette histoire de langue qui avait déclenché les hostilités effroyables de la guerre du Donbass initialement, avec une erreur grossière d'ailleurs de l'État ukrainien à propos de, de, de la langue qu'on devait parler. C'est une erreur extrêmement dommageable d'ailleurs. Euh, D'autres conséquences ben, les autres conséquences, c'est que la Russie est définie, n'est définitivement plus, en tout cas, euh, pour au moins 20 ou 25 ans, notre ami, notre allié, notre partenaire, euh, ce qui est dramatique euh, sur un plan géopolitique. Euh, moi, je suis, je, je suis et je reste euh, sur cette énonciation de Dominique Vénère à propos euh, de l'Europe. Bon, L'Europe... Euh, euh, telle que l'a définissait Dominique Vénère, c'est l'Europe continentale telle qu'on la connaît, mais il n'y incluait pas la Russie, et je fais de même. Je pense que les Russes ne sont pas européens. C'est une hybridation euh, civilisationnelle, euh, euro-asiatique. D'ailleurs, ils se suffisent à eux-mêmes, et moi, je, je veux les respecter comme étant euh, l'entité russe. Voilà. Je, alors, on peut parler de cousinage, puisqu'il y a des éléments européens dans la culture russe qui sont tout à fait patents, mais on ne peut pas parler de fraternité au sens civilisationnel du terme. Euh, ce qui est sûr, c'est que là, il y a divorce, il n'y a plus de cousinage. Euh, définitivement, la Russie se tourne vers elle-même, peut-être même aussi vers l'Asie, au à la grande satisfaction probable des Chinois, parce que les mangeurs de pangolins, ce sont des gens qui ont une mémoire effroyablement longue, qui se souviennent des traités inégaux de 1903, qui n'ont jamais aimé les Russes, et comme ce ne sont pas de grands guerriers, ils ont l'habitude d'avoir des procédures complexes pour atteindre ce qu'ils veulent. Et je rappelle à nos, à nos spectateurs qui le savent très sûrement, la Russie, c'est le plus grand réservoir de pétrole et de gaz au monde à l'heure actuelle. Ce qui n'est absolument pas rien dans cette guerre. Quant aux États-Unis, eh bien, euh, avec le président probablement l'un des présidents les plus faibles, et l'une des vice-présidentes vice les plus faibles de l'histoire de la Constitution américaine et de l'histoire des États-Unis, parce que Biden est, un, est quand même un vieux pédophile à moitié liquide, et euh, Kamala Harris est nulle. D'ailleurs, euh, même les gens euh, qui l'ont fait élire disent qu'elle est nulle. Euh, on arrive quand même, l'État profond américain arrive quand même à renouer des, des positions de force en Europe, au point tel d'ailleurs que ne pas être, euh, euh, être contre l'OTAN, par exemple, deviendra une position difficile à tenir dans quelques années, je pense, d'ici deux, trois ans, ça va être compliqué. Si on est contre l'OTAN, finalement, on est contre la liberté. Et là, c'est est génial parce qu'un récit remplace l'autre. Il y avait le camp du bien jusqu'à la chute du mur de Berlin et le camp du mal derrière, derrière le rideau de fer. Et bien là, on a le camp de la liberté contre le camp des autocraties. Et, euh, et quel formidable jeu parce que Poutine donne, enfin, donne tout pour que ça se passe bien. C'est ça euh, qui me qui me désole d'ailleurs dans l'analyse de beaucoup de nos camarades, c'est que euh, qui sont pro-russes, voilà, euh, c'est de ne pas voir que Poutine est probablement le meilleur allié euh, des Américains dans cette affaire, et que nous sommes évidemment à la fois les cibles et les victimes aussi, direct mais final. Indirect mais final, pardon. C'est l'Ukraine la cible directe. Euh, voilà, alors après évidemment il y a des conséquences économico-financières euh, des pénuries voilà. euh, c'est extrêmement lourd ce ça, ça j'aimerais bien qu'on évoque ça quelques ouais. instants euh, alors certains disaient euh, sans doute à, à tort et à raison en partie que oui. déjà le Covid était un peu une bonne opportunité ouais. pour camoufler alors là c'est quand on est très gentil qu'on dit bonne opportunité voilà, voilà. Euh, pour camoufler si on est moins gentil on dit euh... Euh, premier... Première salve d'artillerie. Voilà. <rire> pour camoufler finalement une crise économique qui était déjà. Alors elle était là, euh, bien sûr, là, présente. Voilà. Mes euh... camarades euh, dans les laboratoires d'économie l'attendaient pour 2019. Bon, on était un an près. C'était un big one, une décennale qui était attendue. Bon, elle est arrivée un peu après. Et euh, Mr. Pangolin l'a justifié. On a dit c'est le virus génial. Alors, aujourd'hui, quand on, quand on fait un devis chez un artisan, on lui dit, bah, c'est la guerre en Ukraine. C'est la qui guerre. fait monter les, les, mm -hmm. les prix des matières premières. Euh, la, la, la moutarde euh, et l'huile sont, sont introuvables dans les supermarchés euh, oui. aujourd'hui. Euh, on parle d'une de, de, inflation euh, galopante. Oui. Euh, ça, ça, ça pose quand même un certain nombre de, de... Avec la Banque Centrale Européenne qui va relever les taux d'emprunt. Ça, c'est clair. Ça arrive très vite. On commence à en parler. J'entendais le président de la Banque de France ce matin qui commençait à dire, on va ramener les taux à la normale. Bon, en langage ça veut dire qu'on va les relever de toute façon. Donc effectivement, euh, il, va y avoir, il y a des conséquences qui sont posées depuis 2020. Mais euh, il, y a une, il y a également une, une espèce de cécité. Euh, regardez comment on, a, on nous a survendu le télétravail. Le télétravail panacé universel. En fait, on va continuer à gagner de l'argent sans bouger son popotin du canapé. Et tout va bien se passer, Madame la Marquise. Alors, le télétravail n'a pas résolu les problématiques de, de, de, de pan entier de l'économie. Euh, les, euh, les PGE, bon, là aussi, quoi qu'il en coûte, etc., sont de sont des très très beaux discours, mais après, il faut mettre de l'argent derrière, puis il faut le rembourser. Euh, L'endettement des entreprises n'a pas. Là aussi, euh, bon, nos amis américains ont aboli le risque. Ils étaient encore meilleurs que nous. Ils ont lâché les chevaux ils ont dit allez emprunter tout ce que vous voulez. Nous, nous, nous, on a dit « on va vous ouvrir des lignes de crédit ». C'est pareil, à un moment, c'est bien joli tout ça. Donc on a couvert, on a couvert des problématiques anciennes par d'autres problématiques. Euh, J'ai l'impression parfois que finalement, ce gouvernement, enfin, ces gouvernements et une grande partie de, de, de la gestion, euh, elle, est, elle est en mode kerviel, Quoi Je creuse un trou plus profond pour boucher mes petits trous voilà. ». Euh, elle est en mode carviel ou elle est en mode grand risette. Je précipite la chute de quelque chose que je sais qui doit mourir. À un moment ou à un autre, ça va s'effondrer. Pourquoi ne pas l'accélérer En préservant pour nous ce qui est stratégique et en, en, de manière quasi Nietzscheenne d'ailleurs. Enfin, voilà, tout ce qui doit tomber, il faut le pousser, mmh. non pas le retenir. Parce que là, on parle quand même de famine euh, dans une, toute une partie euh, de l'Afrique. Oui, mais euh, ça, c'est une bénédiction. On, on parle quand même également euh, de problématiques de gaz, enfin d'énergie. Euh, oui, mais si chose. tu renverses, Victor, la famine en Afrique est une bénédiction à plus d'un titre. Le premier, euh, bah, le premier, on va le prendre dans nos dents. Hein. Des vagues d'immigration sans précédent. Bah, mais c'est génial. C'est génial, ces vagues migratoires. Pourquoi Parce que nous, on, on va être empêtrés dans des phénomènes identitaires, d'effondrements d'ailleurs identitaires, qui vont nous empêcher de gueuler sur des problématiques sociales. Parce qu'il y aura des problématiques sécuritaires et des, des problématiques de nourriture qui vont même empêcher de contester quoi que ce soit. De l'autre côté, l'Afrique, elle doit tomber parce qu'elle doit être prise euh, sur un plan énergétique. Je rappelle quand même que euh, voilà, nos spectateurs peuvent se pencher sur quelques atlas de géographie, euh, de géographie euh, euh, économique et s'apercevoir que c'est riche l'Afrique, effroyablement riche en tout en uranium, en terres rares, en tungstène, en magnésium, en cobalt, en, en, pour la résiculture dans l'Est, puisque les Chinois achètent des, des milliers d'hectares de terre en Éthiopie, en Somalie, etc. Euh, donc c'est un continent à prendre. Euh, et, et tout le monde essaye de s'y la part du lion. Je veux dire, Wagner aujourd'hui est du côté de Kharkiv, mais les mecs de Wagner, la, la, la, donc la boîte de... Euh, mercenaire, de mercenaires. mer, enfin, de... De... enfin ouais, de, de, je ne sais plus comment on appelle ça, euh, compagnie militaire privée, euh, bah, Wagner, il y a quelques mois, tous les gars étaient en Afrique, hein, et embêter qui Embêtaient les Français, et notamment l'armée française, il y a eu... Hmm. Les, les, la, les gens ne le savent pas, mais il y a eu des heures armées, il y a eu des échanges de coups de feu entre les gens de Wagner et, et les militaires français, oui, à plusieurs reprises. Donc, il y a une concurrence en Afrique, et l'effondrer, l'effondrer euh, d'une manière ou d'une autre, c'est encore mieux, dans le cas où on peut tout capter. Alors, et ça, c'est extrêmement intéressant, pour eux, euh, derrière, euh, derrière dans un... Enfin, ça, c'est un, un principe qui avait été établi il y a très très longtemps, dans les années 70, par les premiers écologistes qui, je le rappelle, en Europe étaient conservateurs et venaient directement des mouvements nationaux révolutionnaires de, de la CAIR. Ça remonte avec les premiers Grunen et autres. Hein, on avait dit qu'on avait doucement déployé l'idée euh, de ce concept de monde oligarchique euh, où la rétractation... Euh, finalement de la richesse se fait sur ce qu'on appelle des aires de métro des, des, des, des mégapoles dans lesquelles on a de l'hypercommunication de la santé, du contrôle social euh, et euh, de la consommation euh, et tout le monde est au service de cette consommation permanente et autour il y a un article au début du Covid qui disait autour c'est le 17 e siècle voilà. Moyen-Âge au pire, le 17 siècle à mon avis plus vraisemblablement le, le, système, le système, à l'heure actuelle, n'a pas besoin de tout le monde pour fonctionner. Non. Les gens ne veulent pas l'entendre. Euh, il a besoin de 30 ou 40 de la masse active, formée, intelligente. La robotisation va beaucoup y contribuer pour continuer à vivre. Donc, à un moment, il faut nettoyer tout ça. Il faut épurer on a, pour sortir de la masse. Eh bien, on l'abîme avec des virus, on l'affaiblit avec des vaccins, on l'affame avec des crises économiques. On la détruit avec la guerre, on, on casse et on déroute un certain nombre de biens de consommation. Euh, on fragmente les gens, on les empêche d'ailleurs de circuler. Hein. Je rappelle quand même qu'à 1,50€, les gilets jaunes mettaient le feu à la France. Et euh, j'ai fait mon plein pour venir te voir tout à l'heure, j'étais à 2,03€. Bon, voilà. En SP95, pour ne pas dire ce que, ce que je roule. Mais euh, Donc en fait, et, et là aussi, ça se passait bien, hein. Ça se passait bien, j'ai vu des gens sortir du supermarché, la station de service est à côté. Ils essayent quand même de vivre. Donc euh, on s'aperçoit qu'il y a une sacrée marge. Euh, moi, je, je, je me réfère souvent à cette histoire d'humiliation, d'autodomestication, de mise sous stress prolongée. Je vous invite d'ailleurs à lire, pour les plus courageux d'entre vous, le bouquin d'Ainer Müllmann qui s'appelle « des, des, La nature des cultures », qui reprend euh, énormément euh, cette thématique-là et qui, je crois, voit juste quand il explique que la domination par la technologie est une immense séquence d'humiliation de l'être humain et de domestication de l'être humain. Et que là, on arrive au moment où, on, où, où en haut, on se dit bah, on n'a plus besoin de tout le monde, donc on va, on va dérouter une partie du troupeau qui va aller dans la pampa, on s'en occupe plus, on leur met des drones au-dessus de la tête, ils vivent comme ils peuvent, et nous, on, on sauve ce qu'on a à faire. Voilà. Donc euh, oui, c'est ça le grand risette, ça peut être ça aussi le grand risette. Et il intervient de manière très chaotique. Mais contrôlé, en tout cas par une partie de la, de la bande. Je pense que tout le monde ne contrôle pas tout. Je ne suis pas aussi certain que, que des analystes qui, qui disent que tout est su, tout est maîtrisé, tout est contrôlé. Je, je pense qu'il y a un peu d'amateurisme aussi, parce que le niveau baisse hein, quand même. Les gens sont de moins en moins bons. Mais qu'il y a quand même une espèce de, de chute contrôlée, si tu veux. Voilà. Alors, on, on a vu quand même se dessiner un petit peu ces, ces dernières années euh, un retour peut-être euh, au paradigme de Marx, de, de lutte des classes, mmh. d'apparition. Ah oui, mais euh, les, les élections législatives l'ont montré, voilà. c'est assez euh, amusant. Et donc j'aimerais bien qu'on évoque un petit peu euh, bah, cette question un petit peu électorale. Euh, si on regarde euh, l'année écoulée, il y a pas mal de choses, qui pour moi en tout cas étaient assez imprévisibles. Oui. Je, je, Ces 89 oui. députés du harton national, je ne euh, euh, serais jamais avancé là-dessus, je n'aurais jamais cru. Alors moi je fais un euh, peu la mouche du coche, si, nous on le... Euh, les, euh, AMZ, on l'avait un peu senti, au mois de novembre, on a fait une émission en disant que Marine Le Pen faisait une bonne campagne. Mais voilà, quand donc, je dis bonne campagne, ça ne veut pas dire que j'applaudis, ouais, mais ouais, ouais, stratégiquement, ouais. elle avait bien posé Alors, est-ce que euh, tu es d'accord avec cette analyse euh, Je crois que c'est Jérôme sainte marie euh, oui. qui, qui, qui, qui présente justement l'apparition voilà, d'un bloc élitaire. Alors, il dit bien un bloc élitaire, ça veut dire que les gens qui font partie de ce bloc sont, appartiennent à l'élite. Ça veut dire que simplement mm. eux se reconnaissent. C'est bien sûr les retraités, c'est-à-dire qu'en fait, les retraités qui ont été euh, des salariés aux 35 heures euh, ouvriers, une fois euh, les acquis de la retraite, finalement, sont euh, contre les 35 heures euh, et, euh, et défendent finalement, Jean, on va dire, le, le, les intérêts du bloc élitaire. J'en discutais avec un ami l'autre jour, euh, dont le grand-père a, a été cheminot à la SNCF, la euh, c'est un ami qui est enseignant d'ailleurs, et son, la retraite de son grand-père, c'est un, un bon salaire de cadre moyen aujourd'hui. Et je ne, je ne porte absolument pas le paix sur cet homme qui a dû travailler dans des conditions très difficiles et qui avait vécu sa vie très digne et honorable de cheminot, que je salue. Je dis simplement que le montant de sa retraite, en tout cas par exemple moi dans le monde enseignant, dans le supérieur, mais tu connais aussi les tarifs, euh, voilà, c'est hein, quand tu es, es à 2600 euros de retraite, euh, ça veut dire que tu es enseignant déjà à temps plein, que tu as deux trois trucs autour et que ça tourne bien. Voilà. Donc euh, c'est vrai qu'il y, y a un déplacement. Alors, avant ça, <coughs> je voudrais quand même dire quelque chose sur ces élections. Euh... Moi, tout, un, depuis quelques années, tu le sais, on en a déjà discuté, j'ai un petit problème avec le jeu électoral. J'ai je, beaucoup de mal à m'y intéresser. Dans un, euh, enfin, à m'y intéresser. Non, parce que c'est toujours amusant. Mais euh, je ne peux pas m'enlever de la tête que les règles du jeu ont été posées par l'ennemi, que le jeu se joue... Sur le terrain de l'ennemi, hein, c'est quand même l'espace voilà, de la Ve République, c'est quand même pas nous qui, qui, en, qui en sommes maîtres. Donc en fait, je me dis, dis euh, jusqu'à quel moment on est dans le, la théâtralisation et euh, l'occupation voilà, des esprits euh, par rapport à ce qui est central. Et en plus, si je considère que ces élections arrivent juste après la période Covid, qui est pour moi quand même la bascule, la, ou une des dernières étapes du de l'autoritarisme libéral, c'est-à-dire la bascule totalitaire de contrôle technique. Quand les élections sont arrivées et que tout le monde a fait semblant, ça m'a un peu fatigué, pour être honnête. Je ne pense pas avoir été le seul, mais d'ailleurs, là ces, ces campagnes ont eu beaucoup de mal à démarrer. On en avait parlé, hein. Pff, la campagne des présidentielles, c'était une non-campagne. Alors évidemment, dans, dans le camp Macron, on tirait au max le Covid et la guerre pour pas qu'il y ait de débat les journalistes ont adoré Zemmour, je pense qu'il était en partie là pour être adoré aussi d'ailleurs médiatiquement, ce qui occupait le terrain, et, euh, et Marine, elle n'a pas fait de bruit, mais on s'est aperçu qu'elle avait fait sa première campagne honnête, donc ça a bien marché. Alors, si on enlève le, le côté un peu, euh, voilà, société du spectacle, parce que faut un, quand même, voilà, essentialiser les élections après avoir, été COVID, après avoir eu le, la nécessité pour certains de se faire vacciner pour pouvoir continuer à survivre et à travailler, moi, je dis, les eh élections, c'est juste une blague. Bref. Mais, euh, fondamentalement, oui, il y a eu des surprises. Alors, il y a eu des surprises, mais qui n'en sont pas réellement. Euh, tu parlais tout à l'heure euh, du bloc élitaire et du bloc populaire. On peut remonter à tout un tas de gens, euh, on va dire, depuis la fin des années 80, qui ont, contrairement à d'autres, euh, je, pense, je pense même aux états unis à Michael Moore, à des gens comme ça, qui sont allés sur le terrain. Ils sont allés sentir le pouls des sociétés, je ne parle plus de peuple, hein, parce que moi, je, là, quand même, on est, on est un petit peu disloqué. Bon, mais en tout cas, des masses, euh, des masses qui vivent dans les États et qui sont allées un peu sentir le pouls de ceux qui vivent et souffrent euh, au quotidien, de ceux qui ont fait tout ce qu'on leur avait demandé et dont le frigo est à moitié vide, de ceux qui, euh, qui se lèvent très tôt le matin et qui se rendent compte à la fin de la journée qu'ils n'ont pratiquement rien gagné, etc., etc. Bon. Et ces braves gens, ça fait 20 ou 30 ans qu'ils serrent les dents, qu'ils grondent de plus en plus, on, les, on voit des choses éclater. Rappelez-vous les bonnets rouges, il y a eu beaucoup de petits marqueurs oui, mais, mais, Bien partout. sûr, et puis c'est une analyse sociologique qu'on a vue avec Guy Lui, avec bah oui, François évidemment, euh, même s'il y a des choses à reprocher. Oui, mais voilà, en fait, en fait on va dire, ali, même si chacune de, de, de, de ces études sociologiques ne disent pas exactement la ouais, même chose, elles elle se, se recoupent recoupe. Elle recoupe dans l'intérêt principal qui est de dire euh, deux choses. D'abord, il y a une France qui. Enfin, en tout cas, il y a une partie des populations euh, dans, dans l'Occident euh, post-capitaliste, euh, etc qui souffrent énormément, et il y a une dégradation de leur position qui est permanente. Et ensuite, il y a une autre vision. Je rappelle Margaret Thatcher, puisqu'on citait Guy lui, ça me rappelle No Society. Pour ceux qui sont en haut, ces gens-là n'existent pas. Les fameux cendants tout ce qu'on veut, la traverser la rue, vous trouverez du boulot. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un divorce. C'est Christopher Lach qui l'avait bien expliqué, avec la sécession du bloc élitaire. Il y a un divorce. Il y a véritablement des mondes. Voilà. Avec des gradients, comme tu disais tout à l'heure, il des mecs qui, essayent, qui aimeraient bien appartenir à plus haut, donc ils font tout pour ne pas tomber. Il y en a d'autres qui sont déjà tombés, mais qui ne veulent pas être tout à fait au fond de la poubelle, donc ils vont semblant être au-dessus. Je pense aux profs, par exemple, ou à d'autres. Euh, et donc, on a, on a, on a une, en même temps un jeu social de euh, « on est un État, machin, les Français ». Et puis après, on a une réalité que tout le monde comprend et tout le monde lit au quotidien avec les humiliés. Moi, je les appelle les humiliés. Les humiliés euh, bah, dans les zones où il n'y a plus euh, un bureau de poste, où il n'y a plus une banque. Euh, les humiliés dans les EHPAD, les humiliés un peu partout. Les humiliés dans les grandes banlieues, derniers européens, dans des sociétés multiculturelles dans lesquelles ils sont martyrisés, etc. etc. Enfin, dans des chaos multiethniques dans lesquels ils sont martyrisés. Les humiliés. Et de l'autre côté, ceux qui arrivent soit à surnager et qui font semblant de ne pas être humiliés, pas trop. Ceux-là, ils ont beaucoup accepté la piqûre aussi. Et ceux qui profitent un peu au service de ceux qui profitent beaucoup. Voilà. Effectivement, les, les retraités, dans ce cas-là, et c'est probablement pas leur faute, hein, ils ont bossé toute leur vie dans un monde qui fournissait et du travail et de l'enrichissement, se retrouvent nantis, même si, au départ, ils étaient plutôt prolétaires. Voilà. Hein, alors, c'est amusant de voir, d'ailleurs, le glissement de gens qui ont commencé, euh, qui, te, qui te racontent leur jeunesse euh, au, euh, au JCF, hein, donc, aux jeunesses communistes, ou ou la jeunesse ouvrière, euh, s'ils étaient plutôt euh, cathos de gauche, etc. Et de les voir aujourd'hui rouler en BM et euh, avoir monté euh, de 50 cm le mur de leur maison, euh, ils en sont à deux doigts du mirador et ils votent Macron. Bon. C'est normal. C'est normal. Euh, alors, on vote pour celui qui protège la banque. D'ailleurs, mal, parce qu'en plus ils se ils sont fait quand même cocufier sur les retraites. Mais euh, effectivement, si on enlève aujourd'hui les retraités de la présidentielle, Macron est pas au second tour. C'est juste incroyable. Si on enlève les retraités un peu aisés, Macron n'existe plus sur le plan des votes. Il y a un duel, euh, il y a un duel euh, du bloc populaire, en fait. Voilà. Qui est fragmenté. C'est pour ça que moi, je dis, je dis toujours qu'il y a trois blocs, en fait. Il y a trois blocs, parce qu'il y a... Je, dans le, je, pense, je pense pas qu'on puisse parler d'un... On peut parler d'un bloc élitaire, avec un peu d'élasticité jusqu'au PS, tu vois, on peut, on peut jouer. Mais sur le bloc populaire, il y a un bloc populaire national... Et il y a un bloc populaire mondial. Voilà. J'oublie pas que M. Mélenchon a fait des scores stratosphériques dans des, dans des endroits où il doit rester 10% de blanc. Il ne faut pas l'oublier. Voilà. Il y a une espèce de remplacement. C'est un bloc remplaciste peut-être. Populaire remplaciste. Mais, euh, mais c'est très intéressant que, euh, que finalement, malgré tous les barrages, malgré tous les freins, ce bloc populaire soit arrivé. Alors, à mon avis, il y est arrivé par une série d'erreurs du bloc éditaire, euh, qui a voulu jouer euh, une poupée contre une autre poupée, en espérant dégonfler la première sans tuer la seconde, pas trop, monter. Voilà, euh, on a voulu jouer des vases communicants, faire péter en fait, la crée vapeur. On un bloc éditaire, on crée un bloc populaire. Oui, mais euh, avec de, avec euh, un, un mauvais réveil. Je ne dis pas que c'est cauchemardesque d'ailleurs. C'est un mauvais réveil euh, de la part du bloc éditaire, parce que... Euh, parce que, euh, parce que finalement la campagne euh, euh, radicale de gauche de Marine Le Pen a porté ses fruits, malgré toutes ses erreurs et toute l'incompétence que l'on peut croiser dans cette campagne, parce que je ne me fais aucun, aucun, aucun film là-dessus. Euh, le côté euh, « j'embrasse des femmes seules divorcées avec deux enfants qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts ça », fait, ça fait mouche dans une couche de la population, de nowhere, dont on parle d'ailleurs, des mecs qui regardent Netflix, qui bouffent euh, au McDo, mais qui se sentent déclassés en tant que petits blancs, etc., qui aimeraient bien, bon, ils aiment bien euh, Mouloud, parce que Mouloud, il est gentil, mais les autres, ça les énerve, euh, ils en ont marre de la voiture brûlée, tous tout ces vrais gens d'être de, de, moins payés que les autres, etc., de se lever trop tôt, euh, elle a fait mouche, bien sûr qu'elle a fait mouche et euh, quant à Mélenchon lui il a récupéré l'intermédiaire ce que j'appelle l'intermédiaire il a récupéré le haut du panier en déclassement voilà. c'est-à-dire tous les mecs qui, qui hier encore ou il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans pouvaient se dire qu'ils pouvaient prendre la roue euh, des classes moyennes euh, montantes et qui euh, selon l'expression euh, de Piketty se démoyennisent en fait, ils sont en train de se démoyenniser. ils n'aiment pas ça du tout mais ils ont encore le discours dominant euh, euh, de, de, de, du, du marxisme culturel, de société ouverte, etc. Donc ils ne veulent pas lâcher la vulgate, mais en même temps, ils ne sont plus dans le wagon des vainqueurs, donc ils votent Mélenchon. Voilà. Alors ça, c'est intéressant, c'est amusant de voir que ces fragmentations. Elles sont-elles sont -elles nouvelles Non. Étaient-elles prévisibles Oui, on vient d'en parler. Elles étaient, elles étaient déjà apparues, pour ceux qui ont eu pris un peu de temps, c'était déjà ce qui avait fait que Trump est arrivé au pouvoir. Je peux parler de Michael Moore à dessein, parce que c'est quand même un type qui a passé plusieurs mois sur le terrain à discuter avec l'électorat Trump. Et quand il a fait sa présentation aux journalistes à New York, avant l'élection de Trump, il a dit « Trump va gagner, tout le monde s'est foutu de sa gueule. Enfin, » voilà. il y a des gens, des observateurs, peu nombreux, qui disaient que... Alors, Mélenchon faisait une plutôt bonne campagne, mais d'autres qui disaient que Marine en faisait une très bonne. A contrario... Euh, Zemmour n'aura probablement été qu'un phénomène médiatique. Voilà. Au mieux, et je suis gentil. Voilà. Euh, moi, je pense aussi que ça a été un phénomène de détournement d'une partie de l'électorat élitaire, bourgeois, de droite, hein, qui est plutôt ce que j'appelle ethno-libéral, et qui, lui, a eu euh, droit à euh, eh ben, son 27e épisode euh, de la série euh, Je m'appelle Pasqua, je m'appelle De Villiers, je un piquer des voix au RN. Voilà. Je pense ça. Hein. D'autres me diront, oui, mais ça a quand même positionné dans l'espace politique un certain nombre de marqueurs, d'éléments identitaires. Très, très bien. Je les entends. Ce sont des éléments, d'ailleurs, dont, dont nous débattons depuis des années que nous essayons de porter à la connaissance des gens. Euh, mais je crois que... Je vais finir par dire des choses dingues, mais je pense qu'aujourd'hui, le débat identitaire est presque un luxe pour celui qui, au quotidien, n'arrive pas à joindre les deux bouts. Je pense que c'est un débat de luxe. Voilà. Et il faut, avoir le, on peut, il, faut, il faut avoir le temps et le droit financier de se poser ce débat-là. Et je crois que si on ne l'a pas compris, c'est ce qu'on disait à l'époque du mouvement d'action sociale, d'ailleurs 2008, on disait la fracture elle est sociale, elle n'est pas identitaire, elle est d'abord sociale, c'est d'abord la gamelle. Et euh, bon, beaucoup nous ont rionné, hein. je j'ai pas, voilà, je pas la, la science infuse et je ne suis pas le prophète du 21e siècle, loin de là. C'est simplement d'être honnête, mais je pense qu'on n'avait pas tout à fait tort, parce que deux ans après on a eu les prémices avec les bonnets rouges et puis les gilets jaunes un peu plus tard mais je pense que les gens bien sûr qu'ils ne sont pas contents d'un certain nombre de choses, bien sûr qu'ils s'aperçoivent qu'ils sont remplacés, bien entendu qu'ils sentent la pression migratoire et, et qui ne s'est pas arrêté pendant le Covid d'ailleurs tout le monde s'en est rendu compte les gens se regroupent, il y, du, il y a du white flight partout en France, on en parle beaucoup aux états unis et en Angleterre, mais le déplacement des regroupements de blancs dans des quartiers c'est permanent dans notre, dans notre pays mais par-dessus tout, bah, le 15 du mois, le frigo est vide. Et ça, c'est quand même plus puissant. Voilà. Et ça va devenir très pesant dans les mois à venir. Si au mois d'octobre, euh, Enedis nous dit, euh, malgré tous les groupes électrogènes qu'on a allumés, on va devoir couper l'électricité euh, la nuit, donc euh, mettez les couvertures, vous allez avoir froid. Quoi. Voilà. Donc là, euh, d'ailleurs, je rappelle aux, aux gens qui cherchent un poil que là, il y a six mois d'attente. <rire> un poil à boire. <rire> vous risquez de le recevoir quasiment à l'été prochain. Mais euh, voilà, donc c'est euh, intéressant de voir que finalement, euh, la constante en histoire, elle, elle, elle, elle, on parle de l'imprévu, moi je pense qu'il y a des constantes, c'est que les phénomènes de ras-le-bol ne se déclenchent pas réellement, jamais réellement sur des questions historico-identitaires, beaucoup plus sur des questions économico-sociales, et surtout, pour être très cru, la gabelle. Voilà. C'est jamais une minorité politique qui lance une l'évolution, c'est tout le temps Jean-Pierre et Bernard qui se disent on n'en peut plus, on a faim. On l'a vu avec les gilets jaunes. Les gilets jaunes ne sont pas les... Les nowhere ne sont pas les nulle part, ils sont les sur les ronds-points, qui est une symbolisation stratégique géniale. J'étais très, très, très opposé à, à la montée à Paris. Là aussi, je me suis fait copieusement insulter par beaucoup dans ce milieu. Et, mais parce que j'avais la conviction avec d'autres, avec d'autres camarades gilets jaunes d'ailleurs, que cette affaire-là allait tourner à la politique parisienne et donc allait être nassée, cadenassé ensuite, disséquée, et puis que voilà, les supplétifs antifa, extrémistes de gauche, allaient faire leur boulot de dissolution. Le rond-point était vraiment symbolique de gens qui disent ben « voilà, on est au carrefour de plein de choses et, euh, et on a beaucoup de choses à dire et on ne va pas refaire circuler le monde ». Regardez ce que font d'ailleurs euh, depuis quelques jours les agriculteurs, les paysans, pardon, on va les appeler comme ça, on va faire renaître le Landvolk-Bewegung allemand, mais les paysans allemands et, et hollandais qui bloquent la frontière à coup de tracteur, hein, qui bloquent les, les ronds-points, les terminaux pétroliers, les, les, euh, les dispatching de chez Amazon, ils bloquent tout les mecs. Ils ont compris que le flux, hein, bon, je vous fais pas la, la relecture de, à nos amis ou du comité invisible plus généralement, hein, le pouvoir c'est du flux, c'est de l'infrastructure, de la superstructure, et de l'infrastructure et du flux, ben là ils bloquent les flux. Et ça remercie tout le monde, au point, au point tel que d'ailleurs les flics tirent sur les paysans. Il y a quand même des, des tirs à balles réelles. Voilà, donc, euh, euh, est-ce que ça va changer le monde, cette assemblée Alors, si, on peut noter de manière amusante que dans, dans la presse mainstream, dans la fameuse grande presse qui n'a de grande que, que, voilà, que ça bassesse, finalement, euh, le pays est ingouvernable. J'aime beaucoup cette mmh. histoire de pays angouain. Donc en fait, les mecs, vous inventez des règles du jeu, qui quand elles sont respectées à peu près par tout le monde, et que quand le jeu est joué à fond, euh, au grand, à votre grand d'ailleurs désarroi, puisque ce n'est pas le résultat souhaité, c'est ingouvernable. Donc la démocratie, c'est mauvais. Nous, on le dit depuis très longtemps sous cette forme, mais finalement, c'est sympa que vous le disiez aussi. Voilà, pour une fois, je suis d'accord avec les mecs du monde. C'est un, un scandale. <rire> c'est un scandale. Macron ne peut pas gouverner Pénard à coup de 49-3. Ce pas normal. Il va devoir faire semblant de jouer le jeu de la démocratie. C'est amusant. Mais au-delà de, ben au de ça, il y a quand même quelques, voilà, quelques leviers qui ne sont pas inintéressants. J'ai entendu que l'EFI, le RN, euh, tour à tour, redemandaient la réintégration des soignants, par exemple, hein, des 15 000 soignants qui ont été tout bonnement effacés. Il y a eu aujourd'hui un, un amendement qui a été voté à l'initiative du rn euh, alors est-ce que c'était une proposition de loi ou simplement un amendement pour que le pass vaccinal ne soit jamais oui, obligé, imposé, des, imposé aux mineurs aux mineurs bon. et ça ils l'ont déjà obtenu bon alors euh, ce sont des oui ouais, c'est symbolique c'est comme petites petites disait choses. mon vieux oui. prof de sciences politiques qui, qui est mort il y a longtemps il dit victoriole des petites victoires comme des petites glorioles. mais c'est déjà pas mal sur le réel c'est pas inintéressant bien sûr que c'est une arme c'est une arme dans l'arsenal il ne faut pas l'améliorer, d'autant, et je le note, que dans les députés du RN, à ma grande surprise, il y a des gens marrants, des gens intelligents, des gens intéressants. Je ne veux pas dire que j'avais euh, euh, voilà, je, je n'avais pas d'a priori négatif, mais je n'avais plus du tout d'a priori sur le RN. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, je me moquais un peu de ce qu'il y avait dedans. Et là, je constate qu'il y a des profils plutôt, euh, plutôt vraiment, euh, voilà, des, des, des, des, moi, ça m'a fait plaisir de voir quelques jeunes députés issus euh, du monde du travail euh, moucher... Euh, des sommités euh, de l'événement du jeudi, ou de, enfin, de je ne sais plus quoi, c'est pas l'événement, puisque c'était Libé ou autre, qui se prenait des camouflés hein, en disant, ah bon, vous allez parler de quoi ben, Moi je viens de parler du social, de la France qui souffre, et tout, ah bon, mais, voilà. La gauche caviar qui se prenait, euh, qui se prenait euh, finalement l'image de la réalité euh, malgré elle, et en plus dans la détestation la plus pure, puisque avec des gens qui sont non seulement populaires, mais nationaux. Là, c'était un bon moment de plaisir, on ne va pas bouder son plaisir sur ce plan-là. Maintenant, est-ce que ça change le, le problème Je rappelle où, est, où, où était euh, Macron le lendemain euh, le lendemain des législatives. Il était en Roumanie, il visitait les éléments des commandos euh, chasseurs alpins prépositionnés au sud de l'Ukraine, en Roumanie. Et euh, il a commenté la situation, certes, mais de manière euh, brève. Et... Euh, il y a eu vraiment une communication minimale jusqu'à son retour et son discours. j'ai noté un deuxième élément de langage euh, qui me paraît intéressant. Euh, C'est le mot « union nationale » qu'il a développé dans son discours. Et « union nationale », comme vous le savez, ça n'a pas été utilisé 36 000 fois dans l'histoire de la politique française, mais à chaque fois que ça a été utilisé, qu'il y avait une guerre. Est-ce que ça indique un durcissement du conflit euh, russo-ukrainien, une généralisation d'une crise conflictuelle Je n'en sais rien. Mais en tout cas, il nous a quand même le, joué la grande scène du 2, euh, euh, sous Clémenceau, sous De Gaulle, euh, voilà... Euh, Appelant, euh, appelant euh, à la responsabilité de chaque parti, recevant chaque, chaque parti pour connaître, euh, pour leur faire savoir l'importance d'avoir une cohésion, de, une moralité et une, une responsabilité euh, au nom du peuple français, etc. Donc là, je me dis quand même qu'eux, ils continuent leur agenda de l'autre côté et qu'ils ont euh, passé le moment de grincement de dents et d'angoisse. Ils ont su, à mon avis, contingenter cette affaire. Mais, euh, Mais on va quand même avoir quelques bons épisodes. C'est sympa. Il y aura une bonne série. Vie parlementaire va être être un un voilà. peu plus. Peu il, plus, aura plus une bonne, il y aura une bonne série à suivre pendant les cinq années à venir. Voilà. Maintenant, comme je n'ai jamais été démocrate, c'est juste une bonne série. Voilà. Alors maintenant, euh, puisque nos, nos spectateurs qui nous suivent, euh, on n'a pas envie de les laisser euh, là-dessus un peu sur leur fin. Et puis, je pense que même voilà, parler de questions politiques, c'est juste pour finalement être un pur spectateur oui. de la vie politique. Ça n'a aucun oui. intérêt. Oui. Et on invite voilà chacun entre nous, à Calimia Christiana, à, à agir. À oui, voir, oui, évidemment. Bien sûr. À agir. Euh, il s'agit d'agir, d'être conscient finalement, d'être assez humble, de savoir que nos moyens sont, sont limités. Mm -hmm. Mais déjà, ne serait-ce que pour euh, paraphraser l'ouvrage de, de David Engels qui a été euh, a reçu sur cette émission il y a, il y a quelques semaines. Oui, j'ai vu, je l'ai euh, euh, Voilà, Pour vivre en européen euh, avec le, le, le déclin, euh, quelles sont un peu des, des pistes sur lesquelles on peut renvoyer euh, nos, nos spectateurs Qu'est-ce qu'on peut changer à la fois dans son quotidien Quels sont les types d'engagement euh, qui peuvent avoir une certaine forme d'efficacité euh, sur le terrain Alors déjà, je pense qu'on va faire le lien avec la séquence de euh, la réflexion précédente, la question précédente, euh, ne pas essentialiser euh, ce que nous donne le système à vivre comme expérience du monde. Voilà. Le système nous dit... Euh, euh, Aie peur, rentre chez toi, euh, humilie-toi finalement, vote comme on te l'a dit, et quand tu ne votes pas comme on te l'a dit, vote, regarde ce que ça donne, etc. Euh, essentialise ce qu'on te donne à manger euh, en, électoralement. Hein. Je suis toujours euh, euh, navré de voir euh, les camarades euh, s'entredéchirer euh, sur la période Zemuro marinesque euh, enfin, enfin, c'est complètement ridicule, ça n'a aucun intérêt. Et c'est surtout beaucoup d'énergie dépensée pour pas grand chose au final. Euh, alors, moi j'ai une réflexion, qui est à peu près toujours la même, c'est celle de la, de la rupture, hein, c'est-à-dire d'introduire en soi des éléments de rupture avec le système, d'arrêter de, de servir la machine le plus, le plus possible, le plus humblement possible. Mais il euh, n'y a pas de petit geste à mon avis. Le premier geste, celui qui déclenche le tir, il est le bon. Pourquoi ben, je crois qu'on a plus de réponses qu'il y a 10 ou 15 ans, il y a, même il y a 20 ans, on avait écrit là-dessus sur euh, faire rupture avec le système, etc., lui tourner le dos. Et euh, il y avait quand même beaucoup d'éléments d'aliénation qui restaient, on se disait « ah, c'est quand, quand même pas facile ». Là, c'est plus simple. Euh, c'est plus simple, je crois, parce que on, le programme, on nous l'a donné. Soit nous avons la capacité vitale à rester des humains au sens premier du terme des verticalités pensantes, des autonomies agissantes, mues par, euh, non pas des, euh, des peurs et des besoins euh, primaires, mais par euh, une vision esthétique du monde, par une sacralité, par une conscience supérieure du, du « nous hein, », des autres aussi, eh bien, en fait, on n'a plus le choix aujourd'hui. Si on veut rester cela, on n'a plus d'autre choix que de se regrouper, de travailler ensemble. Donc finalement, les choses sont plus claires qu'il y a quelques années. Pour ceux qui ne le voient pas, bah, tant pis. Alors, on peut essayer d'en repêcher quelques-uns qui sont encore, on va dire, dans, dans, dans l'hésitation. Mais tous ceux qui ont définitivement rien compris, euh, dans, dans le sorcier Yaki de Castaneda, Don Juan dit « L'oiseau-pouvoir ne passe qu'une fois ». En fait, je crois que si les gens n'ont pas vu le signe Covid, pas vu le signe guerre, pas vu le signe... Alors, au bout d'un moment, il y a des, des choses qui vous disent euh, « Les gars, réveillez-vous au, au travail ». Alors, les pistes, quelles sont-elles eh bien, à mon avis, elles sont, euh, sont d'arrêter de croire que le pouvoir se prend là-haut, euh, dans les mains de ceux qui le tiennent. Ce pouvoir-là, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un pouvoir de divorce. Les mecs ont divorcé d'avec nous. Leur pouvoir de contrôle, ils l'ont sur une structure dans laquelle nous sommes. Mais cette structure, c'est comme la maille des gros filets dérivants en Atlantique, et les mailles sont très très larges. Nous, à l'intérieur, on peut passer au travers. On peut créer d'autres organisations. On peut créer des contre-pouvoirs et du pouvoir contre pouvoirs euh, on peut créer des formes et des, euh, vous savez, le mot « réforme » est employé à tout bout de champ, mais il est très intéressant, redonner une forme. On peut redonner des formes à notre vie en se regroupant physiquement, en développant des initiatives professionnelles, j'insiste. On a eu une maladie très, très mauvaise dans notre mouvance pendant des dizaines d'années qui était celle du rejet de l'économie, celle du rejet, euh, finalement, euh, euh, de l'entreprise, c'était mauvais, tout ça, c'est des trucs de, ah, de lobby, de minorités ethniques, de machin, tout ce qu'on veut, mais... Voilà. Bon, résultat, euh, dans nos milieux, quand un gamin cherche à travailler, il ben, n'y a pas grand-chose. On ne sait pas faire, on n'a pas assez de réseau, on ne sait pas comment faire fonctionner. Des choses productives pour nous. Donc ça, il y a toute une maturité à apprendre, et il y a tout un monde à désapprendre. Donc il y a toute une capacité vitale à cultiver, à faire émerger en soi, et avec d'autres. J'insiste, je... Je pense que seul ou en tout, tout petit groupe, c'est extrêmement difficile. C'est voué au musée hein, ou à la photo de voilà l'image d'Épinal. Pendant quelques dizaines d'années, ça tient. Puis après, c'est balayé par autre chose. Il faut être nombreux. Enfin, il faut être nombreux. Il faut avoir des regroupements de familles en petits clans et travailler nos autonomies sur ce plan-là, sur toutes les formes. Monter une école pour les handicapés, euh, euh, développer euh, un musée, un écomusée quelque part, se mettre à la, euh, en bioactivité, ouvrir des, des, ouvrir des structures de formation professionnelle, n'importe quoi, j'en sais rien. Il y a tellement de choses à faire. Il y en a, euh, et moi je ne les ai pas toutes, on en discute souvent avec certains camarades, des initiatives, on essaie aujourd'hui de regarder un petit peu ce qui se fait en France et même ailleurs, parce que certains de nos camarades en Europe sont aussi très avancés. Euh, voilà, je pense qu'ils nous ont dit on n'a plus besoin de vous, on va leur dire gentiment, on n'a plus besoin de vous non plus <rire> vous n'avez pas besoin de nous, ça tombe bien on n'a plus envie de vous voilà. on rebâtit de l'identité, on rebâtit finalement une culture et un peuple, mais par le bas pour une fois les Anars avaient raison la révolution elle commence par le bas et pas forcément en ayant hein, je regardais les images au Sri Lanka de de ces, de ces gens très pauvres qui investissaient le palais et qui se couchaient dans les lits du président. Je ne sais pas si ça va changer le pouvoir au Sri Lanka. Je pense que d'ici 15 jours, l'armée aura fait 1000 morts et que ça va rentrer dans le... Alors que, voilà, si ces gens commencent à sortir des circuits économiques, ça ne veut pas dire que l'État nous embêtera pas. Bien sûr qu'il va nous embêter. Mais il faut avoir une intelligence tactique et stratégique de lui tourner le dos, d'arrêter de servir. Moi, je dis arrêtons de servir de leur servir et de servir. Et d'ailleurs, je reviens sur l'élection pour, te, pour terminer. Rappelez-vous du 52, 53% d'abstention. Ça, c'est aussi des gens qui disent « j'arrête, je ne joue plus ». Parce qu'on dit toujours ah, « les gens qui ne votent pas, ils ne savent plus, ils ne s'intéressent plus ». C'est pas vrai. Euh, faites un sondage, il y a beaucoup de gens qui disent « de toute façon, ça ne change rien ». En fait, beaucoup de gens sans lire ont déjà compris que... Cet étage de la fusée nous avait échappé, avait décollé tout seul. Peu importe les résultats, les mecs se filaient, refilaient la, la barre du gouverna, ils sont, Et donc ils se sont dit, ça ne sert à rien, c'est une perte de temps, ils font d'autres choses. Voilà. Donc euh, c'est très intéressant d'avoir aussi l'humilité dans nos milieux, de considérer que nous ne sommes pas en pointe de ces, ces initiatives. Et que beaucoup de gens non politisés ou d'autres bords font énormément sur ce plan-là, voilà, au quotidien. C'est un travail quotidien de désapprentissage de la société de consommation et de la société de services post-capitaliste. Pourquoi Parce que si jamais ils arrivent au bout de leur grand reset et qu'on part au XVIIe siècle, il y a quand même intérêt à être un tout petit peu préparé. <rire> un, peu, un peu moins choqué. Voilà. Euh, euh, je, je, je crois que c'est... En fait, c'est une aventure extraordinaire. Je suis très heureux de ne pas être trop âgé pour la vivre. Euh, cette aventure de... Euh, et finalement que j'appelle le grand divorce parce que le grand divorce ils pensent que c'est eux qui vont le positionner avec leur grand reset, et on peut nous aussi être capable de, de divorcer de manière franche d'avec eux voilà. et de leur montrer que ou de leur faire comprendre qu'ils ont eu vraiment tort de le faire voilà. ou raison d'ailleurs parce que ça nous a libérés moi c'est une grande libération qui est possible pour nous c'est pour ça que je parle de capacité vitale c'est à dire de cet élan vital qu'il va falloir réintroduire de cette joie par-dessus tout, de cette grande joie triomphante, de se dire, oh, ok, c'est fini, les masques sont tombés, c'est terminé, on arrête de jouer, voilà, on n'en a plus besoin de ces gens-là, on a plus besoin de leur truc, on va faire autre chose. C'est probablement un de leurs cauchemars. Alors, et nous pourrions devenir un de leurs cauchemars, il faut multiplier les petits cauchemars partout, euh, sur le sol européen, voilà. Je laisse après d'autres continents faire ce qu'ils ont à faire, je pense que les états unis sont... En en Petite implosion finale qui, qui couvre depuis un moment, mais mais euh, voilà. Le grand reset, ça peut, être, ça peut être notre phase terminale ou notre nouveau départ. Voilà. Alors, je suis pas tout à fait sur les positions du camarade Engels qui, qui est plutôt euh, par moment euh, dans une vision d'effondrement de, qu'on peut retenir. Moi, je crois au contraire qu'on peut relancer le, on peut tout à fait relancer. Euh, euh, de manière assez, assez imaginative la machine, euh, voilà. sans que ce soit que des apparences, et plutôt des incarnations. Voilà. Le défi, ça va être vraiment d'incarner ce qu'on a pro euh, proposé, projeté, dit, écrit, euh, de vraiment l'incarner dans les dizaines d'années à venir, ça va être vraiment ça le travail. Incarner, faire. Voilà. Et dire aussi, parce que sinon on ne peut pas rallier les gens. Voilà. Merci Arnaud. Mais merci Victor, c'est toujours un plaisir de, de passer vous voir. Alors, pour rebondir voilà, un peu sur, sur ton propos, euh, brièvement, hein, euh, sachez que Académie Christiana, justement, travaille, euh, effectivement, dans cette direction-là. Ah oui, oui, oui, de façon euh, pour laquelle vous, je, je, je vous vois souvent. Voilà, <rire> si vous avez en, entre 18 et 30 ans, vous êtes les bienvenus euh, à l'université pour, pour vous former, pour rencontrer aussi des jeunes euh, qui aspirent aux mêmes, aux mêmes objectifs que vous, justement, pour essayer de se regrouper, pour essayer de, de construire ensemble. Et puis, si vous avez passé cet âge-là, ben, on a quand même des portes ouvertes. Euh, donc, le, le dernier samedi de on vous retrouvez tout ça sur le site d'Academia Christiana. Je souhaite aussi faire une petite publicité puisque Arnaud est là pour euh, la web radio Méridien Zéro, euh, qui accomplit un, un travail excellent euh, de formation, d'information, de réflexion euh, sur aussi euh, le sport, la culture. Enfin, c'est extrêmement large euh, puisqu'énormément d'émissions <rire> se sont développées. Ouais. Euh, donc voilà, vous pouvez retrouver donc vous, en, en tapant simplement Radio Méridien Zéro, vous retrouverez euh, l'ensemble des, des, des émissions. N'hésitez pas à podcast, tout voilà, tout. Voilà, à soutenir aussi euh, Méridien Zéro parce que comme toutes ces initiatives là. Il y, a, il y a des frais techniques, ah, il y a des oui, frais oui. d'hébergeurs, etc. Euh, je fais aussi voilà, la publicité pour Académie Christiana, puisque voilà, si vous pouvez voir cette émission, c'est grâce euh, d'une part euh, voilà, aux, aux dons qui ont permis de, de, de fournir le matériel d'enregistrement. Euh, on a besoin voilà, de maintenir ce matériel en état, de, de continuer à le, à le renouveler au fur et à mesure. Et puis, il y a plein de projets euh, derrière, notamment l'acquisition euh, d'un domaine pour développer nos formations et aussi des activités économiques autour. Donc nous vous sollicitons euh, pour euh, nous sollicitons votre générosité, votre aide, votre soutien moral et financier pour ces projets. Voilà, nous vous donnons euh, rendez-vous prochain événement l'Université. Euh, à bientôt. Et ouais, nous y serons, nous y serons. Bien et bien voilà, 0, il bien Zéro <rire> sera là pour un, un. Il nous avait déjà accompagné la dernière pour ouais. une pour une, une web radio itinérante et euh, là voilà il y aura toute toute la semaine ouais. une série de, de reportages à suivre dans l'année. Merci. À bientôt et au revoir.